Dubois, comment il est la réunion C'est gens Donc, petite vidéo de présentation, euh, un petit mix de mes chansons. Mettez le son, laissez défiler et tu décideras après. Ça rime. de toute beauté, c'est à quelques mois la mariée. T'as coulé à mes côtés, mes jaunes et les enceaux. La rose est tombée, la rose est tombée, wayo, la rose est tombée, wa tombe de cimentée. La rose est tombée, la rose est tombée, la rose est tombée, wa tombe de cimentée. Oti demoiselle, viens côté de moi, ma demoiselle. Où demoiselle, viens dans mon bras. Où t'es demoiselle, viens côté de moi, ma demoiselle. Où demoiselle, comment tu es libère? Faut maman, y'a les miens danser un p'tit la Week-end l'arrivée, la lélé pour nous débouler Tiens nous craquer, tiens bon petit rythme diable Fais-je ça cette la semaine, la paix en tirée Tu l'as vu un peu ce que je fais là Ok, ça va Donc euh, abonne-toi à ma page, active la petite cloche Faire. et puis j'ai sa pièce en Amérique là. Allez, du bois